Bonjour, je suis Sandrine cursou bruyère directrice pédagogique du Master 1 de l'IDHL, droit international et européen des droits de l'homme, et maître de conférence en droit public. Bienvenue à l'UCLI, sur notre très beau campus Saint-Paul à Lyon. L'Institut des droits de l'homme de Lyon forme depuis plus de 35 ans des juristes de haut niveau spécialisés en droit de l'homme et liberté fondamentale, tant en droit international qu'en droit européen, c'est-à-dire droit du Conseil de l'Europe et droit de l'Union européenne. L'IDHL jouit d'un large réseau composé de partenaires professionnels, associatifs, d'organisations internationales. L'Institut cultive une large ouverture à l'international. La formation couvre trois champs juridiques. Le droit international, le droit de l'Union européenne et le droit du Conseil de l'Europe. Elle comporte des enseignements fondamentaux, droit international public, droit du contentieux de l'Union européenne, droit de la CEDH mais également thématiques sous forme de séminaires, séminaires de droit international des minorités ou de cours magistraux, bioéthique et droit de l'homme, ou encore droits de l'homme et religion. Au semestre 1, vous pouvez faire le choix d'un bloc en anglais, Human Rights, ou alors préférer un cours d'anthropologie juridique. L'IDHL, le master 1 en particulier, se veut un cadre d'études à dimension humaine, permettant une proximité entre l'équipe pédagogique et les étudiants, et offrant un suivi régulier et personnalisé. La diversité des contenus de cours, des techniques d'apprentissage favorisant l'interactivité et de l'équipe pédagogique, enseignante composée d'enseignants-chercheurs de l'UCLI et d'autres universités françaises et étrangères, mais également de praticiens, avocats ou membres d'organisations internationales, permet d'aborder le domaine des droits de l'homme et des libertés fondamentales de manière dynamique et renouvelée. Le cursus est par ailleurs enrichi par des conférences et des colloques, notamment avec la chaire UNESCO « Mémoire, culture et interculturalité » et l'unité de recherche de l'UCLI « Confluence, sciences et humanité ». Chaque année est également organisé un voyage d'études auprès d'organisations internationales. L'IDHL accueille des étudiants français, mais également des étudiants venant du monde entier. C'est un cadre d'interculturalité au cœur de l'espace lyonnais. À l'issue du master 1, l'étudiant peut poursuivre son parcours en master 2 à l'IDHL en particulier soit dans le parcours Droit des libertés, pratique du droit international et régional des droits de l'homme, soit dans le parcours 100% en anglais, master 2 Droit des libertés, Human Rights Diplomatie. L'ensemble du cursus permet ensuite de travailler au sein d'ONG d'associations humanitaires, sociales ou éducatives, dans des organisations internationales et régionales de protection des droits de l'homme ou encore dans des cabinets d'avocats spécialisés dans le domaine des droits de l'homme. Nous vous invitons pour de plus amples renseignements à consulter notre site internet et à nous contacter directement. À bientôt